J'ai démarré un magasin qui s'appelait Jardin et Santé. Jardin pour, la, pour, la, pour le jardinage bio, pour l'agriculture, et puis santé bah, pour l'alimentation, tout ça. Au bout d'un an, on était quand même trois déjà, au bout de deux ans, on était sept. Et puis après, on s'est mis en coopérative, en SARL coopérative à trois. Et de là sont nés les COP bio actuels, le Scarabée à Rennes, tout ça, c'est né chez moi. Et les premières personnes qui ont travaillé à Scarabée ont d'abord travaillé chez moi. Même Biocap aussi, c'est le gars qui a travaillé chez moi qui a créé Biocap.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 un pouvoir, la plus grande peur de l'homme, c'est celle de son pouvoir, dit Mandela. Euh, donc c'est ce, ce vouloir, il faut que je, je, je l'exerce sans demander l'autorisation aux autres. Donc si, si ma conscience me dit que telle et telle chose est juste, et, et est, si ça me semble bon pour moi comme pour les autres, eh bien j'y vais. J'ai aucune autorisation à demander. J'ai démarré avec presque rien, j'avais, c'était en France à ce moment-là, je devais avoir 3500 francs, euh, donc je ne sais pas combien ça ferait de... de ça ferait 700-800 euros maintenant, je sais pas. Donc je n'ai pas emprunté, je n'ai jamais emprunté un sou à une banque. Jamais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans emprunter. Non pas parce que j'avais de l'argent, mais parce que j'ai fait appel à autre chose. Ben, j'ai fait, fait avec ce que j'avais, plus grand-chose, il n'y avait pas grand-chose dans la boutique au début. Je me suis dit, moi, fois que je fasse dans la vie, je n'emprunterai jamais à une banque. Et donc j'ai respecté ça, je le respecte encore. Tout le monde s'est foutait de ma gueule, mais ça fait rien. Euh, et puis progressivement, il ben, y a des gens qui sont venus quand même. Euh, et puis je faisais un petit, une petite feuille de chou que je distribuais dans tout le quartier. C'était dans un quartier populaire. Donc je distribuais ma feuille de chou tous les 15 jours par là, euh, en expliquant un petit peu de, des petits conseils sur l'alimentation, sur le jardinage tout ça donc les gens, il y a des gens qui se sont intéressés, qui sont venus voir, voir, ben oui, ça nous intéresse, etc. Donc à partir de là, on a pu parler des problèmes de santé. J'ai fait appel aux gens qui venaient acheter, chez, qui venaient acheter dans le magasin, j'ai dit, que pour, moi j'ai besoin pour développer, pour développer un peu l'affaire, il faut, il faut un petit peu d'argent, il faut me faire mettre des étagères, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez me prêter un petit peu ben, il y a des gens qui tout de suite me prêtaient, quoi. Prêtaient pour un an ou deux, puis sans intérêt, puis je rendais, quoi. Chacun avait sa responsabilité, on se partageait, chacun avait son rôle. Il y en a qui s'occupaient des bouquins, donc qui s'occupaient des légumes, donc qui s'occupaient plutôt de, de tout ce qui est céréales, etc., du sec, quoi, etc. Donc chacun avait sa, sa part de responsabilité, et, et donc on se réunissait toutes les semaines, on faisait le point ensemble, quoi. Et on était tous payés pareil, tous au même niveau. une copine qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne montrerais pas un, un magasin bio euh, ?» Euh, toi qui as été infirmier, toi qui as, qui as, con, qui as été un ouvrier agricole, tu devrais pouvoir faire quelque chose avec ça. Ah, j'ai dit pourquoi pas. J'ai trouvé un petit local pas loin, je vais penser de démarrer, de même m'aider les premiers mois. D'y aller quoi, <rire> d'y aller, c'est tout. quoi. Bon j'ai ça, j'ai envie de faire ça, ben, je le fais. Je prends les, avec mes petits moyens, je démarre, euh, je démarre avec bah, trois, trois, trois paniers de. De, je sais pas quoi, de légumes et puis deux paniers de fruits et puis je ne sais pas trop quoi, mais je démarre, c'est sur la rue, là ça se voit, donc euh, qui s'en veut. <rire> ben, ben que beaucoup de choses sont possibles, que... mais il faut risquer. Il n'y a, a rien de possible sans risque. Hein, sans... Et on est dans un monde qui se sécurise au maximum. Et bien, t'enraciner, se sentir solide, avoir confiance en soi euh, et faire confiance aussi à la vie. Je pense que c'est intéressant de, de, de, de, de rester d'évoluer, même si non seulement de s'adapter, mais de si possible de C'est euh, un petit peu c'est un petit peu prétentieux, mais euh, j'ai l'impression que dans ma vie j'ai souvent devancé des choses. On m'a dit oh toi avec ton truc tu t'es fêlé, tu quoi, t'es un illuminé. <rire> euh, puis après je me suis aperçu que finalement ça apprenait, que qu'il y a des gens qui étaient bien contents que ça existe et qui, ont, qui sont partis faire des choses à peu près semblables ailleurs.